Passez de bonnes fêtes de Noël, vous pouvez bien décompresser, bien profiter. Bon, ça va. Voilà, aujourd'hui j'ai voulu faire une petite vidéo parce que ça m'a été demandé par un de mes abonnés. D'ailleurs, au passage, je vous rappelle, hein, si vous avez des questions ou des demandes. Hein, vous faites, bah, euh, regardez en description, il y a mon adresse mail pour faire des demandes hein, euh, sur quoi que ce soit, hein, si bah, vous avez une interrogation ou euh, une demande de tuto ou autre hein, voilà. Donc lui il m'a fait une demande et il voulait savoir mon, mon matos de moto Alors j'avais déjà fait une vidéo mais comme euh, chaque année j'achète des de nouveaux trucs et tout ça bah, ça évolue, donc euh, que ce sont en casque, en dents, en engin, tout ça c'est pour ça que je dis que je vais en faire une nouvelle vidéo ça évitera de répondre tout à part à et ça permet de faire une vidéo générale alors on va commencer par les casques alors j'ai trois casques euh, que j'utilise assez régulièrement hein. euh, c'est des casques qui ont un certain nombre d'années alors certains casques je ne sais pas s'ils sont toujours dispo normalement théoriquement oui mais on verra bien alors le premier c'est de la marque Soxon. C'est celui-là avec la caméra, donc à chaque fois que vous voyez faire du motoblog, systématiquement, c'est celui-là. Casse intégrale. Avec le, le support GoPro que j'ai collé à la colle forte. <rire> Devant, je pas fait chier. Et avec la mousse où je peux faire, elle est détachable, où je peux mettre mon, mon micro parce que je prends, le, comme j'avais expliqué, je prends le son de la route avec la caméra et quand je parle, c'est branché à un, un micro que je mets non, avec mon téléphone qui est en train de filmer donc le Samsung Flip 3 qui est une très très très bonne, euh, pour enregistrer le son, c'est très très bon euh, donc voilà, plus il a une espèce de petite mentonnière pour éviter le bruit du vent, c'est que ça passe généralement le micro, je, je, je détache complètement la mousse, je la mets au niveau d'ici, moi le micro voire même je mets même, même au niveau derrière parce que le haut du vent a tendance à arriver ici donc vous avez le meilleur euh, comment meilleur endroit pour enregistrer c'est un casque qui vaut pas bien cher il vaut je crois dans les 120 euros euh, voilà il a une vitre fumée une vitre détachable ici on a soi deux de petits boutons euh, vous, je dis pas que c'est de l'excellente qualité mais il fait bien le job euh, il est bien aéré vous voyez hein. Le design il est pas moche il va avec ma, ma, ma veste parce qu'il y a des dents blancs donc c'est un casque qui est, qui est, qui est bien voilà il n'est pas excellent au niveau son c'est pas ce qui se fait de mieux on n'est pas sur des par exemple des ls2 ou alors euh, une marque comme short euh, hein. mais c'est un c'est un, un casque voilà fait bien le job moi je conseille c'est pas mettre trop cher il est dans je crois que vous pouvez nous le trouver des fois quand il y a des promotions à 90 euros après le second c'est un casque alors qui, qui a une particularité alors c'est de la marque de marque voilà, Shork. alors la particularité c'est que la mentonnière peut s'enlever et vous avez juste le, le masque comme ça avec le casque et ça permet de faire un, un, un casque intégral euh, et un casque du coup euh, comment on appelle ça donc voilà, vous pouvez détacher directement la mentonnière. Voilà. Ici, il y a une aération, on peut ouvrir et fermer, de machines en même temps. <rire> voilà, euh... c'est un casque qui... qui est pas mal. Au niveau bruit du vent, euh, bah, c'est comme l'autre, hein. c'est moyen plus, mais c est... C est moyen que plus. Quoi. Mais il est bien, voilà. Il vaut dans les 130 euros, je crois, me semble, hein, si je me rappelle bien. De toute façon, je mettrai tous les liens, hein, pour peut les commander. Euh, il est beau, hein, de design, hein, a une belle gueule. Excusez-moi, il est un peu sale. J'ai roulé avec, Nos stick et tout. Mais voilà. Ce qu'il a, c'est que ce qui m'a plu, moi, c'est qu'il est modulable. Vous pouvez détacher. Je sais pas si vais le faire. Je l'ai jamais fait, mais je sais qu'on peut le faire. Ouais, bon bref, ça se détache voilà, toute tout la partie du bas se détache il reste juste le, le masque ça ressemble un peu comme un truc de motocross quoi. Voilà. ça fait comme un masque si vous avez un masque vous savez comme poupe and ball et tout ça et voilà. donc voilà ça c'est le deuxième casque et le troisième casque que j'utilise très rarement je mets bien la caméra quoi. Très rarement, mais qui ne peut pas les priver. Je ne sais pas s'il si est toujours en bonne étape. C'est si de... un, un, voilà. voilà. un casque euh, euh, de, voilà. de haut, je veux dire, avec une vie comme ça, ça fait un peu comme un truc d'avion. De, de, de, de casque d'avion. Je l'ai pris parce que je l'ai trouvé beau. Bon, là, au bon, niveau bruit du euh, bah, c'est assez, assez fort. Hein pas vous vous attendre quelque chose de, de discret. Il n'est pas cher, je crois qu'il coûte dans les 50 euros. La marque West, WES 2T. -E euh, il a un beau design. Après, bon, c'est pas non plus... C'est mieux. Hein la vitre, elle a du mal à descendre Voilà. Et voilà. Et disons que au printemps, plutôt plus l'été je voulais pas avoir des casques avoir trop chaud. Voilà, ça. ça fait à peu près comme ça du design attendez je vais vous montrer. hop hop, excusez-moi je filme un là où je peux aujourd'hui le deuxième, je vais rentrer comme ça, ça fait un essayage, je, toujours, si je filme bien, un petit peu plus haut, le deuxième. Et le troisième, Saxon. Voilà, pour bon, ça, vous avez vu. <rire> voilà, on est casque. Maintenant, je vais vous montrer euh, les gants alors que je porte. Alors, c'est des gants de la marque euh, euh, Moto, Moto Wolf. Voilà, c'est des gants en cuir avec des protections. Ici, ici, comme, tout, comme tous les gants. C'est des gants, euh, bon, pas mal. Hein. C'est pas non plus des gants qui montent jusqu'en haut. Euh Hop, voilà. Des gants comme ça, oh, et mon chat qui arrive, salut, <rire> salut les gars. <rire> bon, c'est euh, des, des gants, euh, comment dirais-je, qui montent pas jusqu'en haut du poignet, ce que je trouve ça un peu dommage parce que quand vous avez des gants qui montent bien, ça permet de bien protéger au niveau de euh, du froid. Bon, là, non. mais ça va, sinon, ils font bien le job avec ma veste en cuir ça marche bien, donc voilà. Donc comme ça, la marque MotoVolfe. Après... Alors ça, c'est un truc que j'ai écrit du motocross, quand je faisais beaucoup de cross. Alors, je vais vous montrer. Alors, c'est un gilet euh, qui a une particularité. Alors, c'est de la marque O'Neill. Très connue. Hein. on ne présente plus la marque. Hein. Alors, derrière, il est aéré. Mais devant, ce qu'il a, c'est qu'il a des plaques de... de mousse assez résistante euh, que je mets voilà c'est... Euh... non c'est pas une... c'est One Industries One Industries, donc c'est une marque surtout de crosse on voit beaucoup que je peux pas pas trouver ça permet d'avoir comme un espèce de, de gilet Kevlar hein, devant ça peut éviter les chocs quand je suis en moto, c'est ce que je mets en dessous ma veste voilà gilet-là, si je retrouve le lien pour vous le faire acheter, je vous le ferai. C'est vraiment très très résistant. J'ai pris des sacrées chutes en motocross et il m'a toujours bien bien protégé. Ça se met sous la veste. Je vais vous montrer sur moi. Je vais le mettre, mais je vais vous montrer. Ça ouais. après d'avoir une protection euh, voilà, sur, sur le, le devant, le poitrail quoi. Ça monte là du, du col jusqu'à. C'est vrai. vraiment très, très efficace, très efficace. Après, pour l'hiver, j'ai mon tour de coup. Euh... Attends, je vous montre ça, je vais mettre un contre-jour, je vais mettre ici. Voilà. Voilà, je vais mettre ici. J'ai mon contre-coup, mon contre, -coup... Euh, mon contre -coup. Ouh là, là. mon protège-coup Alpinestar. Voilà. là, le logo Alpinestar. C'est un, un tour de cou euh, avec l'aération pour mettre la bouche ici. Je vais vous montrer. Ça permet de protéger du froid, hein, tout simplement. Il n'y a rien de particulier. Je en moto, je m'en sers aussi en survie, ça me permet de, de protéger les froids, ça permet de bien protéger les oreilles et, tout. et vous allez de tout respirer, donc, euh, voilà et je peux vous dire moi qu'il est très efficace, donc je euh, crois qu'il vaut dans les 20 euros sur Amazon, donc je vous le conseille vivement. Voilà. Ça c'était pour euh, tout le une... Maintenant je vais vous montrer ma veste. Alors c'est une veste qui s'appelle. Euh... Je sais plus, là, franchement je vous mettrai le lien. Je crois qu'elle s'appelle Kita. Euh... C'est ma veste. Alors elle a une protection dorsale, grosse plaque là. Protection coudière et les avant-bras, c'est parfait d'autre. Et au niveau des épaules. Elle ah, a des épaules. des coches, c'est pas elle a une on peut mettre les papiers, voilà, euh, voilà, on peut, on peut la dézipper complètement pour la laver. Voilà. c'est pas du vrai cuir, hein, c'est du simili cuir. Non, ça fait trois euh, ans que je l'ai franchement, euh, elle est bien. Et elle vaut 90 euros. C'est ça le, le gros plus. Enfin, on dirait pas, hein. Comme vous voyez, c'est vraiment une veste d'une grande qualité. Hein. Donc, je vous Voilà. Donc c'est une baisse qui m'en bien, hein. franchement, moi, je, elle me coupe bien du froid, elle est, elle est impeccable. Euh, après ouais, quand je dis du froid, c'est le froid de Corse. Hein. c'est ce qui commence à arriver le froid qui fait moins 10, C'est sûr que je pense pas. Mais jusqu'à 0 j'ai la matière bien protégé quoi. Donc voilà, c'est à peu près tout le matos que j'ai. Le pantalon, j'en ai pas. Je mets ce pantalon-là, froid alors je mets deux pantalons, euh, même des jeans, j'ai je pour ne pas trucs. Et en chaussures, euh, je mets des, des chaussures de moto, standard. Donc, genre, euh... Moi, je vous conseille, par contre, d'autres chaussures. C'est pour ça que je vous les montre pas, je ne les ai pas. C'est les... Euh... Je vais mettre bien la caméra. Les liens, voilà. Je vous conseille les Alpinestars. Euh... Je vous mettrai le lien, c'est comme des petits chaussons. Ah, ben, c'est un peu comme ça, regarde. Ça, c'est les, les... les trucs que vous mettez dans les... C'est peu vous mettez dans les dans les bottes de moto des dist C'est exactement la même forme, exactement la même, sauf que la, la, la, c'est renforcé et euh, avec une semelle et vous pouvez euh, voilà, euh, piloter avec. C'est vraiment excellent. C'est à peu près le même jour. Je vous mettrai le lien. Là, des, ça, ça s'appelle des, des trucs de chaussons, je sais pas quoi pour mettre euh, au niveau des bottes. Mais euh, c'est à peu près la même, le même, exactement la même chose, sauf que voilà, c'est des, des chaussures. Et ça, c'est vraiment vraiment le top. Celles que j'ai sont bien. Mais c'est pas ce qui se fait de mieux quoi. Donc voilà. C'est à peu près tout le matos. Euh, je vais pas vous faire une vidéo trop trop longue. Ça fait déjà 16 minutes que je filme. Euh... Après, il euh, y a mieux, hein, forcément. Il y a toujours mieux. Hein. Au niveau. Moi, si, si, si, si je vais vous conseiller euh, une veste, ce sera celle-là. Après, il y a toujours mieux. Et au niveau des casques, euh, moi, je préconiserais voilà, soit la marque Short, soit... Quoi euh... qu'est-ce qu'il y a comme autre marque... Euh... Je ne suis pas trop marque, je suis pas, euh, pas trop en tête les noms des marques. Moi, je les casques un peu à l'envie, je regarde si c'est bien. Au bon, niveau du prix, il ne faut pas désigner, bon, on est toujours au ouais, c'est des casques qui valent pas trop cher. Le, le short là, il vaut de, dans les 250, je crois. Celui là, il vaut dans les 90. Et le dernier, il vaut dans, alors, dans les 90 aussi. Donc, bon, c'est sûr que c'est pas ce qui se fait mieux au niveau de protection. Moi, je ne pour le look. Je ne veux aussi pour pas payer trop cher, mais bon. Ça, c'est vrai que je ne vous conseille pas trop mais euh, bon voilà mis à part ça euh... donc euh, ça peut être, voilà tout, tout mon matos je vous mettrai tous les liens hein, dans la description de la vidéo pour pouvoir les commander hein, si ça vous intéresse et puis voilà au niveau euh, ça c'est bon ça c'est pour voilà, la protection après enfin, les caméras et tout ça je ai, ai déjà fait une vidéo la GoPro et tout même si je pense que je vais en racheter une autre de GoPro parce que là j'ai la GoPro cube et euh, bon elle est sympa mais je peux filmer que 30 minutes Après une vraie GoPro c'est 3 heures et puis au niveau qualité vidéo, moi je suis en 1440 et une vraie GoPro, ça peut monter jusqu'à 4K, donc ça sera beaucoup mieux. Contrairement à celle où je filme, là c'est le Flip 3, le nouveau. Donc là je suis en 4K ultra HD. Donc voilà, même si je suis obligé de descendre un peu de la résolution pour une vidéo un peu moins grosse. Donc voilà, écoutez, c'est mon matos. Maintenant, je vous dis, je suis pas là à dire, oh, c'est LE meilleur matos, non, c'est un matos de motard, voilà, il y a forcément, oui, de toute façon, si t'as le pognon, tu peux même, même, même prendre des casques à euros, hein. <rire> en carbone et tout, euh. et voilà, euh. avec plein d'aération, des, des, des... des ailerons à l'arrière, t'as des casques avec des ailerons derrière et tout comme ça, aérodynamique, voilà, bon, moi c'est des casques standard en tout cas, je voulais vous faire partager, voilà, chaque fois que je fais mes motovlogs je roule avec ça exclusivement avec la vidéo roule donc comme ça vous êtes au courant et si vous à chaque fois vous voulez demander avec quoi je roulais maintenant vous le savez allez en tout cas je vous souhaite bonne continuation à tous les potos je vous remercie de votre fidélité n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne également à la seconde chaîne aussi de survie c'est toujours top c'est toujours apprécié ça me permet de voilà de continuer mon travail et d'être motivé allez ciao ciao les mecs